La police, dans Bonport été libérée, ailleurs dimanche 15 janvier 2023, dans une zone de mont de Deux otages bandits t'es Et puis, ont saisi trois armes là, fait un M4 avec deux pistolets. Bandits ont été dans dans basure avec victime, Parmi eux, propriétaire hôtel, parmi et bandits, Les aller quasi pas probable avec un backup, bon repos, qui a fait check routine sur route, là.

L'un a gueux remarqué que Bacopla a bini, donc, il a tiré carrément sur le policier, et le policier même, il était obligé de riposter. Dans un étrange coup qui était gagné en avec la police, ça, il y a eu un ladder qui tombé. La il y aurait eu le monsieur Djeri, monsieur blessé mortellement selon la police. L'autre jour même, malgré qu'il y a eu un ladder qui était blessé, il est arrivé, il est arrivé sauvé. Toutefois, la police même, il était récupéré machine,

et qui s'est nommé Yoa, et c'est un, un, un l'hélicoptère avec deux motocyclettes. Dans la le machine, les policiers ont joué deux plaques d'immatriculation, qui s'est gagné numéro AA-135-533 à la donne. Bandi et le djérilla, qui s'est tombé malheureusement dans l'échange de coups avec la police, c'est un membre actif gang canard que monsieur Yé

et les spécialisés dans détournement, camions, marchandises, vols, cas de jacques avec enlèvement. cest à le kidnapping. La police nationale a continué à renforcer la présence dans l'arrière, et puis mandé collaboration tout le monde et dans une bataille dans une bataille qui est assez longue qu'elle a mené pour le kidnapping dans le pays. Donc, en un témoignage témoignage, Jean et une madame qui t'a expliqué que Jean était libéré, il a essayé de sauver, et puis n'a pas

Dimanche 15 janvier 2023, l'été environ 7 h 10 soir, le groupe Nagakzam débarquait car une famille dans la plaine. Objectif là, c'était pour enlever un propriétaire hôtel qui, heureusement, était enchappé pour lui. Toutefois, Bandi a décidé d'aller avec Mme Missier à tout yon seul. Même moi, maman, on a là, tout le là avant coup de pied, on a retiré le courant dans la non. Et après ça, le est arrive.

Il y a des qui ne pas. qui ne pas. ne pas. pas. pas. Il y ne pas.

Nous sommes avec un Surtout pas quoi, monsieur, vous avez le temps pour mettre les dames dans le de vous, les dans bas Je ne pas ça, je ne sais parce que nous sommes des servantes de bonjour. Je me dis toujours, si vous avez nous pas besoin de en de Parce que prêt pour mourir. Et les tout c'est de madame, vous de c'est servant de Je me dit la caille, a décelé de me la caille.

Ils disent, l'ennemi vient à battre pile. Ils dit quelle volonté bon e so Dieu fait di Et Manique ferme bouche, je ne vais pas le tuer. S'il y a des cartouches même mesdames, vous ne connait pas comment vous fait faites pas victime en deux machines. L'ennemi t'a tiré et puis la machine a frappé nous-mêmes. Parce que chauffeur a dit, en comprends pas Tout ça, tout ça, nous avons deux machines. Nous deux machines. Cartouche, cartouche, mais. Tout cartouche a tiré et puis nous avons frapper dans vis là. Et puis, nous avons fait un petit coup de semaine comme ça et puis...

Et puis, la ptire, les l'essemé, comme après je ne parce que si le virus nous, il toujours à contrôler nous. Même si quand tu est en plat, il est à contrôler nous. Il mm -hmm. est beaucoup C'est le chauffeur a dit, mais c'est prend nous. Il est à il est à l'ouvri, il est à l'ouvri, Et puis, la ptire, la, ptire, la police, a ptire. Et puis, la police...

Je crois que nous avons pris un et puis nous courons. Nous la Mesdames, vous avant la police ne équiper. Parce que son barrière, nous, je nous Nous ne pouvons entrer, c'est moi de fermer barrière. À tout ça, sauver la sais si c'est

The the the as as Les policiers ils ont débarqué Ils ont fait c'était un Ils la fait des fait des Nous avons fait Ils Parce que si bon Ils la

et puis, eux-mêmes, y a fait si retourner. tout Et même, kade y a tout, y a le croise à la machine. Si la police n'a pas de soumène, yon pas de viré depuis que yon a nouvelle, la machine à virer dans la zone. Yon même, yon a été pour yon a pas de, autour. Pour avoir de zone dans sécurité, yon a pas de victime. Je vous me remercie pour le travail que vous fait. et je vous conseille autour, avant de sortir toujours prier. Parce que bon Dieu est fidèle. intervention, il y a deux otages qui libérés

Yon bandit tombé, trois armes confisquées là-dedans yon physi M4. La police saisit tout, deux motocyclettes avec yon machine. En de machine nan, la police joint deux plaques. Selon information, la police disposait machine nan avec tout plaque yon, c'est vole bandit te vole yon. Et yon déjà fait plaisir kidnapping nan plein nan avec eux. C'est la police bon repos avec commissariat Kouadebouke et puis commissariat tabar qui réalisé Kokenchen opération sila. Troisième chef gang.

Guacalia, Nagonaïf, monsieur tombé. Monsieur est prêt à couper les monsieur tombé. Il y aurait Monsieur Makenson-Tilus alias Kenken. Et n'y pas de Kenken, non, Kenken. -ken. Troisième chef gang, Guacalia. Monsieur bah, a fait connaître que M. était dans la base de la sans race. M. a été tiré sur Monsieur et puis M. a été pris, Monsieur a mené M. Almenem, M. Na, l à l'hôpital la Providence de Nagonaïf, lorsque Monsieur était grièvement blessé par balle.

Dans une opération que la police tape menée avec une mot à avec brigade d'intervention commissariat Gonaïvla. C'était dans le 13 à 14 janvier que ça passait à dans une zone qui est une zone Troussap. Mackinson avec six l'autre bandit encore, il a eu temps pour capable de chaper pour lui. Mais il y a plusieurs là-dedans, même qui ont touchés par balle et donc les a eu

et bien, monsieur était réfugié, dans l'hôpital, l'esté, côté, il a arrêté la monsieur, le 14 janvier, qui s'est passé à là, puis il était venu transférer, monsieur, dans l'hôpital, la providence, dans Gonaïve, pour puis il était capable, ben, monsieur, soin. Et mais, pendant M. l'hôpital là, eh quelqu'un, lui, tombé, là, du moins, monsieur, Al, Lucifer. Donc, eh, li lui, ça, nan, ça gen 5 moun, là, dans Bois avec 5 mouns là, donc, qui déjà allé, ou Lucifer, non, pendant 48 huit heures. Donc, eh,

ben, n'a guère mourir net, pendant 48 heures passées il y a 5 membres, euh, bois calés, qui, ont déjà déjà, à Lucifer. Selon, C'est dans le journal le 17 janvier, et je à la même, côté la République dominicaine, ils à reprendre l'exportation de dominicains vers Haïti. Décision ça, la République dominicaine était interdite, pour être capable d'exporter jeux de, de dominicains dans le pays d'Haïti, et ça devient causé en pile

perte sur le plan économique dans l'économie dominicaine, dans le secteur production. Donc, l'autorité pays ça elle ben, est contrainte pour être capable de retourner sous la décision que l'État droit. Donc, a, parce que l'activité commerciale, ça, que départ de droit interdit et l'exploitation de jeu dans le pays d'Haïti, ça fait depuis 15 qu jours que ça a été duré. Donc, et, monsieur producteur, il n'est pas capable encore.

Ils fait pression sur le gouvernement dominicain. Donc, le gouvernement dominicain est obligé de reprendre l'exploitation de le l'APIA. D'après Manuel Escagno, président de l'Association nationale des producteurs dominicains qui est allé à Soruevo, le monsieur a déclaré que depuis 15 jours, il a perdu près de 132 millions de dollars américains. Selon lui, les commerçants dominicains ont...

Et ont perdu, dans le ça près de 600 000 œufs chaque jour pendant la période d'interdiction que fait dans le pays d'Haïti, là. C'est hier dimanche 15 janvier 2023 qui s'est passé, là, que M. Marquis Kessa, c'est les même qui est maire de ville là, en présence de quelques autres autorités qui ne pas par Domensa, et quelques notables, il ont été organisé pour une première journée de carnaval

lancement officiel carnaval 31e édition carnaval du Jacmel, qui est un thème ensemble, il y a lot possible. Et donc, c'est le premier journée de carnaval instant dimanche, euh, nous regarder vraiment comment ambiance santé démarrée dans la ville Jacquemel pour le premier journée et lancement de carnaval 2023, ça.

décision que papa comité euh, carnaval national mais et, bah, qui que ça en raison de insécurité et puis électricité blackout capter euh, c'est marine dans pays

eh bien, il a fait, nous connaît, que carnaval a déroulé un petit peu la journée, il a commencé par la journée, carnaval lancement, carnaval sur la fête de 10 h du matin, pour arriver à 6 h du soir, à fait des non-nuit, et la blackout, là, ça, pape, la donne. En même temps, mais elle a rappelé que 58% de dettes que Yoté été doué, et Jacques mais là, dans passé, pour être capable d'organiser Carnaval-là. Eh bien, était, ah, pour parler avec le de la Culture, qui, un organe, qui,

ben, il a l'argent pour organiser le carnaval. Et eh bien, on espère que le gouvernement y a pas mesure pour être capable de liquider de ça, pour que Alissa soit capable de bien organiser le carnaval. Sinon, ça que Mela m'a et que ça, déclaré.